Salut les amis. Je réfléchissais et je recherchais une seule mesure de lui et de son gouvernement qui a amélioré nos vies. Je n'en ai trouvé aucune. Me viennent alors trois idées. Soit cet homme est un incompétent, soit il ne nous veut pas du bien, ou alors nous ne faisons pas partie de l'équation. Dans tous les cas, nous sommes face à un réel problème. C'est tout de même sous sa présidence que les pompiers et les policiers se sont affrontés. À qui avons-nous confié les clés d'Elysée Sommes-nous face à un homme équilibré Est-ce du calcul, ou de la perversion quand il annonce une chose et fait l'inverse Je ne sais pas vous, mais j'aimerais aller me coucher sans avoir comme livre de chevet l'art de la guerre. Parce qu'au fond, nous voulons vivre libre et en paix. Quand j'étais enfant, comme beaucoup d'autres, je craignais de traverser un jour une guerre, comme celle que l'on a apprise dans les manuels scolaires. Mais jamais un seul instant je n'aurais imaginé devoir la livrer contre mon gouvernement. Il n'y a pas de bombe, et pourtant... Les attaques sont perverses et quotidiennes. Elles visent nos enfants, nos parents, nos emplois, nos entreprises et nos libertés. Nous sommes enfermés chez nous dans l'obligation de fournir une attestation pour nos moindres actions. Nous sommes obligés de porter un masque et de le faire subir à nos enfants. Et nous ne voyons plus nos proches car limités dans nos déplacements. Ces hommes et femmes de pouvoir parviennent à énerver les plus pacifiques. Je n'aurais jamais imaginé un an auparavant partager de tels mots publiquement. Aussi, je vous remercie pour votre sympathie et vos messages d'encouragement. Elle est là, notre victoire. Avant, je pensais seul, et maintenant, nous partageons et résistons ensemble. Revenons au sujet qui fâchent et particulièrement ceux liés à la gestion du Covid. Nous avons un président hors sol, qui s'assoit sur tous les principes qui fondent une démocratie, et un parlement réduit à une impuissance chronique, causée par un état d'urgence sanitaire permanent. 67 millions d'êtres humains, sont gérés par une poignée d'hommes sans aucun contre-pouvoir ni de ce nom, qu'ils soient directs ou représentatifs. Et ces hommes de pouvoir, à qui répondent-ils Car à en écouter les propos d'Emmanuel Macron qui vont suivre, nous avons vraiment l'impression qu'il a un donneur d'ordre. Il parle comme s'il n'était pas à l'initiative, inquiétant. Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Qu'entend-il par peut-être qu'il devrait faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois Doit-on s'attendre à pire que ces trois dernières années Ce peut-être évoque-t-il une attente de consigne ou un plan déjà bien établi Il y a de quoi se poser de réelles questions. Quand il dit ne pas pouvoir se représenter, laisse-t-il à penser qu'il serait l'instrument d'un plan qui le dépasse et que le remplacement des élus serait un outil d'aide au consentement des peuples N'avez-vous pas l'impression d'une continuité des politiques depuis Nicolas Sarkozy Plus je cherche à comprendre, et plus les questions sont nombreuses. Je pense que j'aurai encore de nombreux sujets à aborder. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur mes chaînes YouTube et Odyssée. Continuons. Lors d'un vote parlementaire sur l'état d'urgence sanitaire, Véran a explosé de colère contre les députés. Il ne devait pas connaître l'intérêt d'un parlement, lui qui souhaitait simplement imposer sa doctrine. La majorité était en minorité au moment du vote, ce qui a permis aux oppositions de faire adopter deux amendements pour raccourcir la durée de l'état d'urgence sanitaire, et donc toutes les mesures telles que le confinement et le couvre-feu. Mais d'un tour de passe-passe, Véran, venu en urgence, a demandé la réserve des votes sur les amendements et les articles de ce texte. Nous l'avons tous compris, L'objectif du gouvernement n'est pas d'améliorer la prise en charge de la crise sanitaire, mais bien l'instauration d'une verticalité excessive dans laquelle il ne reste plus rien entre le peuple et le président. Il est tellement plus simple d'instaurer de nouvelles mesures en ayant six mois de pouvoirs exceptionnels sans contrôle du Parlement. Autre exemple, le Sénat a adopté le projet de loi d'urgence sanitaire pour mettre fin aux décisions de l'exécutif faites à huis clos du Conseil de Défense. De prime abord, nous pourrions penser que la démarche est positive, mais pour cela il faudrait s'arrêter au début du texte. Car il inclut de nouvelles mesures liées aux élections à venir, régionales, départementales et présidentielles. Nous y retrouvons des pépites, telles que le vote par correspondance. Nous avons vu le résultat avec l'élection présidentielle américaine. Mais aussi cette phrase étrange, je cite Au-delà de l'élection régionale et départementale, renoncer à organiser des élections en raison de l'épidémie pourrait remettre en cause l'élection présidentielle de mai 2022. Mais alors, que se passerait-il Nous devrions poursuivre avec Macron Mais dans quel état a-t-il mis la France Si tout ce que je vous présente vous révolte autant que moi, n'oubliez pas que la seule arme que nous ayons sont les réseaux sociaux. Alors pensez à liker, partager. Merci les amis.